Alexandra Pianelli, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes euh, plasticienne de formation. Oui. Vous venez de terminer votre premier long métrage, Le kiosque. Oui. Un film qui se passe dans un kiosque à journaux. Oui. Qui a mis, je crois, 10 ans à se oui. réaliser. Oui, c'est ça. On ça. peut dire que votre pratique se s'inscrit dans une véritable durée. Ouais, c'est ça, euh, 10 ans, c'est très long. Je vous remercie d'autant plus de me donner la chance de montrer ce film qui me tient beaucoup à cœur. Je suis très émue. Est-ce que vous pourriez dire deux mots euh, du film Pour vous donner envie, euh, peut-être, il est pour le situer, il est entre le journal filmé et la comédie dramatique. C'est un huis clos. Et je vous invite, euh, le temps du film, pendant 1h20, à venir me rejoindre derrière la caisse de ce kiosque pour... Euh, y découvrir euh, l'envers du décor c'est souvent euh, l'angle qu'on connaît pas on voit toujours les kiosquiers euh, dans leur petite euh, cabane entouré de revues là je vous je vous montre euh, la fenêtre euh, ouverte sur le trottoir euh, sur le monde la petite histoire c'est que ce kiosque en plus d'être un lieu de travail c'est aussi une maison de famille toute ma famille depuis mon arrière grand-mère euh, y a travaillé et euh, comme un bon chocolat ou un vieux whisky, on peut dire qu'on est là depuis 100 ans. On était là depuis 100 ans. Euh, moi je suis arrivée en 2008 pour aider ma mère, C'était pas du tout prévu. Je devais être là le temps qu'elle trouve quelqu'un. Elle m'a formé pour l'occasion et euh, finalement c'est moi qu'elle a gardé. Euh, J'étais fraîchement diplômée de, des arts décoratifs de Strasbourg. Et j'étais justement à la recherche d'un job alimentaire donc j'ai troqué mes machines mmh. et euh, outils vidéo perfectionnés contre euh, des outils plutôt sommaires ce qu'on trouve dans un kiosque à journaux euh, essentiellement du papier les billets de banque euh, les journaux euh, le carton etc euh, et je me suis lancé le, le défi de faire un film avec rien avec ce que j'avais sous la main et mon téléphone ben justement, là, on a envie de se demander comment le tournage euh, s'est déroulé, quel choix vous avez fait dans la mesure où, où en quelque sorte, vous étiez doublement à l'œuvre, euh, la plasticienne, la réalisatrice du film et euh, la marchande de journaux. Est-ce que vous auriez une anecdote de tournage à, oui. à partager avec nous pour... Euh... Alors tout d'abord, il ne faut pas vous imaginer un film spectaculaire. Mm -hmm. Le dispositif du film, il a été conditionné par euh, l'espace du kiosque, qui est euh, pour le coup très petit. Et euh, j'aurais pas eu le, la place d'y mettre une équipe de tournage ou euh, un, un preneur de son. Euh, je ne pouvais pas ralentir la cadence parce que j'étais là pour vendre des journaux. Et par ailleurs, je ne voulais pas non plus effrayer les clients que je filmais et servais en même temps. Et donc, peut-être mmh. la particularité du film, c'est de vous avouer qu'il y a eu deux tournages. Ah. Ces images en cinéma direct tourner dans le kiosque pendant six ans, et euh, des images de pure fiction. Mm -hmm. Au moment du montage, j'ai réalisé avec euh, ma monteuse euh, Léa Chatoré qu'on n'avait pas toutes mm -hmm. les images qu'on aurait aimées. Donc la solution pour mm -hmm. faire exister ces choses que je voulais aborder, c'était mm -hmm. de simplement se recréer un studio à la maison, un faux kiosque, euh, une sorte de mur euh, qui me permettait de prendre des, des nouvelles prises de vue. Donc j'ai vraiment recréé un, un petit décor et on, on a glissé ces, ces petites scènes dans le film, au même titre que la voix off d'ailleurs. À la base je ne voulais pas de voix off, je ne voulais pas plaquer quelque chose de très littéraire sur ces images très brutes. Morceler, mais on avait besoin de cette voix pour tisser la, mmh. la narration de toutes ces petites capsules iPhone. Et du coup, l'autre défi a été, cette fois-ci de ce côté-là, de créer un, un petit studio-son qui ressemblait au, au kiosque euh, confiné. Un kiosque, c'est tapissé de revues. Euh, là, euh, je, je me tapissais de coussins pour absorber les sons essayer de recréer ce dispositif sonore. Du coup, le, le jeu, le défi que je me suis lancé, c'était de rejouer ces scènes et de faire comme si j'étais dans le kiosque. Ah oui. Donc Parfois, ça crée le trouble. On ne sait pas ce qui a été fait en direct ou a posteriori. Mais a priori, oui. ça n'a pas d'importance dans la narration du film. Certaines personnes le, le voient, d'autres pas du tout. Euh, bah, justement, puisque vous parlez de, de processus créatif, Alexandra, je vais vous poser une question assez sérieuse maintenant. Oui. Euh, quelle serait votre définition du cinéma indépendant Je dirais que le cinéma indépendant... Euh, Très rapidement. Au même titre que l'art vidéo, que le documentaire de création, c'est un jeu. C'est un jeu sérieux. C'est... On aurait dû s'en douter, <rire> mais en, en plus sérieux, c'est euh, pour moi dresser le portrait d'une époque. Et tout le jeu réside dans le fait de trouver la bonne forme ou le bon dispositif. Plus le... il y a cette fameuse phrase qui dit la forme suit la fonction, c'est plus la, la forme, euh, le médium choisi rentre en accord avec le message, le sujet du film. Euh, plus euh, le, le résultat euh, est convaincant. Et puisqu'on n'a pas d'argent, puisque, euh, en général, euh, les équipes sont fortement réduites, c'est là qu'on devient de euh, hyper astucieux. L'astuce, elle naît du besoin. Ou du manque. Alexandra, je vous laisse euh, rajouter une dernière chose pour les spectateurs. Le kiosque, euh, c'est un film de confinement avant l'heure. Un peu comme si je l'avais tourné derrière une fenêtre, derrière mon poste d'observation, où je passe de l'anecdote, de l'intime, à un trottoir, les clients, sans qui le kiosque n'existerait pas, pour ensuite parler de la crise de la presse et peut-être cette ambition, prétention de vouloir parler de choses encore plus grandes, de ce qui se passe au-delà de ce trottoir, dans le monde. Mais écoutez, ça donne très envie. On vous souhaite absolument le meilleur pour votre film, le kiosque. Et vous, chers spectateurs, on vous espère nombreux pour la réouverture des salles. Merci beaucoup. Merci. Merci.